Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour.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 L'ancien évangile, il est si bon. faute donne-moi, Pasteur, donne-moi l'ancien évangile. Oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. C'est pourquoi nous sommes rassemblés, mon Père, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. Oh, que ton nom soit béni. Nous avons besoin de pouvoir réellement aussi entendre les sons de la trompette, mon et aimé Père Saint. Enfin que nous puissions nous préparer de la manière que toi, tu as voulu que nous nous préparions Père. Tu es vraiment merveilleux dans ta façon de faire les choses et de conduire encore les choses, béné-aimé Père oh Dieu. Merci réellement parce que tu vis et parce que toi tu vis, nous avons aussi la vie encore aujourd'hui Père. C'est une grâce et un privilège de pouvoir aimer marcher avec toi, d'être éclairé par toi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, d'être aussi nourri par ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint. Nos cœurs et nos âmes sont vraiment ouverts devant toi pour aimer recevoir ce que toi, tu as prévu encore pour nous dans ces jours, Père. Oh Dieu, combien C'est vrai, tu nous as vraiment accordé la grâce et la joie de réaliser que dans ces temps où nous vivons, mon de mais Seigneur, tu as toujours été, tu es toujours le même. Oh Dieu, comme tu en éleves ton peuple dans les déserts, tu fais aussi la même aussi, Père, oh Dieu, pour chacun de nos personnes tout-puissants, pour cela que tu t'es acquis toi-même, que tu as eu à pouvoir réellement aussi faire sortir et pour le conduire, mon Père. Merci pour les cris qui a retenti, mon bien-aimé, Père. Dieu, nous l'avons vraiment entendu, Père. Et c'est ces cris-là que nous suivons, mon mais Patrice. Ta voix à toi, nous l'avons entendu et nous te remercions, Père, de ce que vous avez réellement aussi appelé par nos noms, mon Soba. Merci encore pour les cantiques et les chants qui ont été encore entonnés encore ce soir, mon bénémoine Père Tibissant. Le cœur touché de voir ces enfants qui chantent réellement les chants des sions pour ta gloire, mon béni, mon Père Dieu. Oh que ton nom soit vraiment béni, Père. Tu nous consoles parce que toi tu fais, Seigneur Dieu, en voyant ta main puissante dans nos enfants, à Père Dieu, Est ce que tu es encore pour ton peuple encore en ce jour, Père. Bénis notre précieux frère que tu as conduit encore ce soir. Merci, parce que tu es réellement le Dieu qui nous nourrit, qui nous fortifie encore, Père, pour les psaumes, pour ce qui a été fait, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. De Amen. Que notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir, nous, c'est encore l'ancien, c'est vrai, nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, nous nous éclaire encore davantage, et qu'il nous conduise, et qu'il pourvoie pour tout ce dont nous avons comme besoin, car l'Éternel, notre Seigneur l'a dit, « Il fait de l'Éternel, tes délicitations, et donnera ce que ton cœur désire. » Nous savons que le Seigneur ne nous refuse rien. Mais il fait en fait en sorte que ce qui est bon pour nous soit la chose que nous pouvons aspirer et c'est pour ça que par sa parole il nous il nous éclaire, il nous instruit, il nous enseigne pour que nous sachions comment lui demander les choses et comment aussi nous, nous approcher de lui. Comme il s'est approché de nous, il a le désir aussi que nous aussi nous puissions nous approcher aussi de lui. Et comme il nous a aussi parlé aussi, il a aussi le désir que nous puissions aussi lui parler. Et c'est pour ça qu'il nous montre effectivement de quelle manière nous nous devons réellement aussi avoir cette possibilité de pouvoir toujours être avec lui et marcher aussi avec lui. Comme aussi, David s'est écrit en disant, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier Mais c'est en se dirigeant d'après donc ta parole. Il dit, je serre donc ta parole dans mon cœur, enfin, de ne point pécher contre toi. Nous avons cette grâce et ces privilèges que je ne cesserai de pouvoir répéter dans notre temps où nous vivons, effectivement, c'est de pouvoir avoir plus cette lumière, effectivement, qui nous éclaire dans ce temps où nous sommes, parce que vous pouvez voir, effectivement, comment les choses se sont passées. Mais il a vraiment proclamé cette parole qui était placée dans les saintes Écritures pour qu'elle s'accomplisse, effectivement, en son temps. Il a dit, qu effectivement, que vers le soir, la lumière paraîtra. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il est vraiment le Dieu de sa parole, le Dieu de ce programme et il, il conduit les choses à merveille. C'est vrai que nous, en tant qu'humains, nous voyons les choses jusqu'à une distance beaucoup plus proche. Mais Dieu voit au-delà même de ce que nous pouvons pas voir. C'est pour ça qu'il est certain de ce qu'il annonce, parce que il a vu déjà les choses d'avance. C'est quand même extraordinaire ce Dieu, il est merveilleux. Sa façon de pouvoir faire les choses, et, et cela nous donne davantage d'assurance de pouvoir vraiment avoir confiance en lui. Et, et, et, et, et il, il, il dit quelque chose et pour lui la chose qu'il a déclarée il ne se préoccupe pas parce qu'il sait que la chose va s'accomplir puisque avant même qu'il puisse s'accomplir cela, il avait déjà vu l'accomplissement, c'est d'ailleurs lui qui fait l'accomplissement des choses parce que il est le Dieu qui interprète sa parole il dit, il accomplit, il façonne effectivement il modèle toutes choses effectivement. quand il a dit que, que, que, que les eaux produisent des poissons de toutes espèces, effectivement, ben, il avait déjà ces ses poissons, effectivement, dans, dans sa pensée, effectivement, et que les eaux ont produit exactement ce qu'il avait dans sa pensée. Nous, nous avons cette grâce de pouvoir réaliser que les nations, les gens, effectivement, pensent, effectivement, que Dieu change, comme, comme les gens disent, effectivement, que bon, vous savez, il y a l'évolution, effectivement, les, les choses évoluent, effectivement. Oui, euh, le monde évolue, les hommes, d'une certaine manière ou d'une autre, peuvent dire qu'ils évoluent, effectivement, mais. Vous n'avez rien évolué en fait en réalité. C'est simplement je pense que les hommes avancent en fait profondément encore dans le péché, dans leur destruction en réalité. C'est simplement cette extension en fait du péché, hein, sous différentes formes effectivement qu'il y a. Parce que l'homme reste toujours cet homme. Comme nous l'avons eu à pouvoir aussi voir effectivement où on nous fait savoir que l'homme descend, descend du singe. Mais bon, on s'est dit évidemment... Et les scientifiques le croient, beaucoup de gens le croient effectivement. Mais c'est toujours une confusion que j'ai toujours eu, c'est quand même pas possible, parce que quand on voit comment l'homme voit effectivement les choses, il dit que l'homme descend du singe, et depuis cette évolution jusqu'à ce jour, on devait quand même évoluer beaucoup plus encore. Mais les singes restent toujours les singes, l'homme est toujours l'homme, il n'y a rien qui évolue dans l'homme, depuis que Dieu l'a créé. Il n'y a pas des bras qui sont encore plus longs parce qu'on peut dire, bon, avec les, les temps qui est passé effectivement et que le bras commence à pousser plus long ou peut-être les oreilles beaucoup plus longues, j'en sais rien, les jambes plus longues. Mais l'homme est resté toujours cet homme en fait. Mais le problème se trouve en fait dans l'intérieur de l'homme parce que c'est là où se trouve en fait le, le problème. Vous voyez, ce que Dieu a eu à pouvoir faire, ce que... Il a donné en fait, vous savez, quand le Lord de la création, il a, il a créé l'homme, effectivement, et puis on nous dit dans le chapitre 2 qu'il a formé l'homme, effectivement, la poussière de la terre. C'est quand même extraordinaire de voir comment Dieu est tellement si sage. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce que Dieu a toujours eu à pouvoir déclarer, mon frère et ma soeur. J'ai dit, c'est Dieu, et sa façon de faire les choses est quand même fortement extraordinaire. Cela nous demande qu'effectivement qu il est vraiment Dieu dans tout le domaine. Nous ne disons pas cela parce que nous voulons dire, non, c'est la vérité. Pensez oh, exactement. Vous savez, quand il s'est passé, ce qui s'est passé dans les jardins d'Eden, je vais le lire avec vous, effectivement aussi. Je pense que, j'étais dans, dans Genèse, je pense, au chapitre 3, quelque chose comme ça. Je, je pense que je dois être là. Juste, j'étais juste un coup d'œil là-dessus. Regardez bien. Voilà. Et que ça. Voilà. Il dit, euh, voilà. Verset 14. Il dit L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, vous savez ce qui s'est passé, non Tu seras donc maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit donc à la femme J'augmenterai la souffrance de tes grossesses.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 C'est la sueur de ton front, que ton visage, pendant que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras donc dans la poussière. Et c'est cela que le Seigneur a eu à pouvoir dire à l'homme, il dit, mais et tu es poussière, et tu retourneras donc à la poussière. C'est quand même extraordinaire, ce que nous voyons, que ce que Dieu déclare est la chose qui s'accomplit, effectivement. Bien sûr que... Les gens peuvent se poser la question de moi, savoir, et fait, Vous savez, euh, chaque être humain qui a été créé, et quand nous parlons de tirer de la terre, de la poussière, je pense qu'au chapitre 2, on nous fait savoir cela, effectivement, pour que nous comprenions cela. Mm -hmm. Et je pense que cela dit, voilà. Genèse euh, euh, chapitre 2, verset 4, il dit, « Voici donc les origines des cieux et de la terre pendant quand ils furent créés. » Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous vous souvenez que déjà dans Genèse au chapitre 1, il avait déjà créé l'homme. Hein? Cet homme-là que Dieu a créé, évidemment. Mais ici, on nous dit qu'effectivement, qu'il eh, qu qu n'avait pas fait pleuvoir la terre il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva donc de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ça, vous vous souvenez encore Nous en avons parlé en rapport avec nous, oui. Verset 10, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta et jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait donc formé et l'Éternel dit, fait pousser ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, nous voyons qu'effectivement, que cette partie, effectivement, la première partie, c'était donc cet homme-esprit, en fait, que Dieu a eu à pouvoir crier. Et, et, et, et, et, et la deuxième partie, effectivement, c'est l'homme physique. Donc nous comprenons qu'en fait, que le physique, c'est un vase dans lequel le spirituel demeure. Donc, le plus important que nous puissions comprendre, ce n'est pas les vases dans lesquels l'Esprit demeure, mais ce qui demeure dans le vase. Est-ce que, est que vous comprenez C'est pour ça que nous, nous, nous voyons quelque part dans les saintes écritures, je pense, c'est peut-être Romain, je ne sais pas si nous allons peut-être trouvé, trouver, si nous allons peut-être trouver autrefois, effectivement, et, et je suppose que c'est cela, je pense que c'est du romain, je suppose, nous allons peut-être voir si c'est cela, cela, ou... De Corinthiens, probablement, entre les deux, et nous voilà, allons trouver cela, de Corinthiens, nous allons voir cela, ou en Corinthiens, chapitre 5, et c'est voilà, c'est ici, ah, oh, oh, oh. voilà, nous allons peut-être les trouver avec vous, euh, voilà. <coughs> voilà, et, et des Corinthiens au chapitre, euh, chapitre 5, Des Corinthiens au chapitre 5, il et, et, et nous dit ici, au chapitre 5, le verset 1, il nous dit, nous, nous savons du reste, nous savons en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Vous avez, vous avez entendu comment il expliquait. Je ne sais pas si vous faites attention. Et, et, et ici, il nous dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, donc nous sommes dans une tente. Vous comprenez cela? Donc, euh, et, et, et, et, ce qui est important, est, ce n'est pas la tente, mais ce qui est dans la tente. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, il dit, où nous habitons, sur la terre est détruite. Donc effectivement, cette tente doit. Elle doit être détruite. Parce que Dieu lui-même, je pense que dans l'écriture que nous avons lue, ah, il est vraiment bon, notre Dieu. Il, il, il a eu à pouvoir les déclarer depuis donc, Genèse au chapitre 3 que nous avons lu avec vous ici. Je pense que c'est cela. Pardon, oui. Il dit. Je oh, crois c'est ça, oui. Ah oui, c'est ce que tu voilà, c'est de... voilà, le chapitre 3, verset 19. Euh, euh, c'est donc à la sueur de ton visage, de ton ce que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière. Vous entendez cela Dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous l'avons lu au chapitre 2, n'est-ce pas Donc. Euh... Nous devons retourner dans la poussière où nous avons été tirés en fait, la poussière. Alors ici, il faut bien comprendre effectivement par l'apôtre Paul, il dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Et, et cette tentes effectivement dans lesquelles nous nous habitons, c'est pour ça qu'on doit être conscient d'une chose. Et ça, c'est toujours très important, et nous l'avons aussi répété aussi en maintes reprises, effectivement. C'est quand nous nous regardons, en fait, ce que nous voyons en face de nous, que ça soit ma soeur qui est ici, que ce soit ma soeur qui est assise là, que ça ce soit celle-ci ou celle-là, en fait, nous voyons quelque chose d'extérieur. Mais la véritable personne, en réalité... Ah oui, c'est ça qu'on doit comprendre, frère. La véritable personne, en fait, en réalité, ce n'est pas celle que je vois, mais celle qui est... Dans l'intérieur. J'aime Dieu, mon frère et ma sœur. Oui. C'est pour ça ne faut pas détester quelqu'un pour son apparence extérieure. Ah oui, parce que l'apparence extérieure, c'est comme ma veste. Je peux la changer pas, une ce n'est qu'une couverture. Est-ce que vous comprenez Donc, ce qui est important C'est pour ça que le Seigneur dit une chose dans la me quelque... dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi cela Regardez très bien ici. Nous voyons dans 1 Pierre, je pense au chapitre 1, je pense à cela, Un Pierre au chapitre 1. Nous lions effectivement cela pour que nous comprenions aussi la portée de chaque chose que, que Dieu nous dit en fait. C'est quand nous comprenons cela, alors nous pouvons nous appliquer de la bonne manière. Parce que le Seigneur dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Est-ce Que vous comprenez. 1 Pierre chapitre 1, effectivement, je crois que parti du verset euh, 20 et quelque chose, il dit Et voyez, c'est bien, voilà, il dit donc J'aime toujours lire le verset 22, il dit Donc, ayant purifié vos âmes, en obéissant donc à la vérité pour avoir un amour fraternel, toujours, vous y êtes, non Amen. Toujours Sincer. Ah, ça, ça c'est la chose qu'on insistera toujours. Vrai et sincère. Et puis il dit, aimez-vous, comment Vous savez, non Quand on dit ardemment, c'est avec flamme. Vous comprenez, non Donc vous êtes enflammé, donc de, de l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Donc, euh, je ne sais pas, mais... Ardemment, vous comprenez ce que veut dire, ardemment Est-ce que vous comprenez ce qui veut dire aimez-vous ardemment c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous passer de votre frère ni de votre soeur. Est-ce que vous comprenez Amen. Alors, mon frère et ma soeur, s'il vous plaît, regardez-moi toujours ici. On est dans la semaine de maître tout. Je veux que vous compreniez, pour la monde, Parce que nous devons avancer dans les choses qui concernent Dieu, parce que les choses qui sont à venir sont terribles, frère. Je vais d'apprendre une nouvelle que mon grand-mère fait savoir ici, mais ce n'est pas, pas ça. Donc, nous devons comprendre effectivement. Il dit bien, aimez-vous, il faut que vous compreniez ça ardemment les uns et les autres. Ah, ah. Vous pas, vous, vous souvenez encore de l'écriture que nous avons lue dimanche, je pense. C'était dans l'Ephésion, chapitre 4. Amen. Vous vous souvenez encore Qu'est-ce que nous avons lu, en fait Je vous ai d'autres, donc, frères bien-aimés, hein, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc... Hein, adressé. Maintenant, écoutez la suite. Vous vous souvenez de la suite On va vite là, puis nous revenons dans un pierre que nous gardons juste suis là main. C'est important. Regardez bien. Éphésiens, regardez bien. Ah, il dit donc, ah, vous dites et verset 2, il nous dit donc, que nous marchons ainsi, hein, en quoi En toute humilité et douceur, avec patience, vous comprenez, vous supportant les uns les autres avec... Euh, ah, chez moi, ils ont bien dit avec amour. Mais charité, c'est toujours la même chose. C'est cet amour-là. Vous comprenez cela Il dit bien avec amour. Oh, et vous savez pourquoi on dit avec amour hein? il, a bien, il a bien écrit ici, il a bien dit ici, vous supportant les uns les autres avec eux. Si nous prenons Corinthiens chapitre 13, vous voyez bien, nous courons, ah oui, j'aime bien quand vous saisissez. Que Dieu vous bénisse, ça aide à pouvoir comprendre que, hein, que Dieu te bénisse, mon te bénisse aussi. » Écoutez bien, qu'est-ce qu'il nous dit Il dit, chapitre donc euh, euh, chapitre 13 de Corinthiens, il nous dit <rire> Je vais revenir vite, hein, quand je parlerai les langues des hommes et des hommes si je n'ai pas l'amour, donc la charité, je suis un arabe qui résonne et c'est un bal qui rétentit. Maintenant, au, au, au, verset, au verset, euh, verset 4, hein, et je, je reprends hein, avec, avec, avec vous, hein, dans, dans votre... Euh, euh, ici, une qui est avec vous ici. Nous sommes dans, dans quel chapitre là 1 Corinthiens. Hein Merci. 1 Corinthiens 13. Et, et là, il nous dit quelque chose. Pardonnez-moi, j'ai vite tourné. Voilà, voilà. Alors, il dit, mais, verset, Aujourd'hui dit quand même. Donc, quand j'aurai même, quand j'aurai la dans Si si vous connaissez cela, non quand j'aurai même la nourriture, de, quand je dis tout mes biens pour la nourriture des pauvres, vous connaissez Maintenant, verset 4, il dit, la charité, donc l'amour, hein, et les patientes. Vous avez, vous, vous souvenez ici qu'on en a dit tout à l'heure Oh, que Dieu vous bénisse. Hein, ce qui nous a été lu ici, effectivement, dans Ephésiens 4. Hein, vous savez, ça dit, dire, il dit, même, en, toute douceur, euh, en toute humilité et douceur, en toute humilité et avec patience, hein, vous supportant les et les autres avec... Euh, ah Et maintenant, on, a, on doit comprendre comment je peux arriver à pouvoir supporter. Qu'est-ce qui va se passer Il dit ceci que la dit, mais la, la, la charité donc, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne tout point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit, point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle s'excuse tout, elle croit tout. Qu'est-ce qu'elle fait elle fait quoi encore et elle supporte tout. Voilà. <rire> c'est pour ça que c'est important que nous comprenions cela. C'est toujours, toujours la charité, non L'amour qui supporte tout, qui est patient, n'est-ce pas vrai Donc on dit effectivement que nous, ici, on nous dit que, ah oui, donc il faut que nous puissions donc marcher d'une manière de l'évangile de avec la, de la, de la, la paix qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur. Donc cette humilité-là, je ne peux pas la fabriquer. Cette douceur-là, je peux faire un effort. Oh bonjour frère, bonjour ma soeur. Mais quand on va me pincer, l'humilité en question, la douceur s'en va, c'est la colère. Vous comprenez Il faut que ça soit quelque chose qui vient de quelque part. Ah, ça c'est nécessaire. Si, si, quand tu as atteint ce quelque part-là, oh, c'est la paix. Comme mon grand aime chanter, la paix, la paix de Jésus à tous les. Vous comprenez cela C'est-à-dire que tu passes quelque part, tu, on ne sent pas un autre parfum, c'est simplement le parfum de Christ. Et ça c'est vrai mon frère et ma soeur, nous allons revenir. Alors nous remarquons qu'effectivement que là dans l'Écriture nous venons de Voilier et dans un pierre que nous étions effectivement, où il nous a recommandé, nous retournons un pierre chapitre 1, le verset suivant, ah, ah, ah, ah. Bon, nous avons dit, je vais de toujours d'abord, nous y sommes dit, mais ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. qu'avec cette ardiesse, vous comprenez, à tel point que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Pas seulement dans les cadres de mariage, quand je suis amoureuse ou j'ai amoureux, je ne peux pas me passer. Non, tout ça, c'est. Mais ce qui est important, c'est cet amour pur-là. Je n'ai vraiment pas bien entendu. Amen. Parce que celui-là, il coordonne tout. Amen, amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être un peu vous... Vous savez ce que moi, j'ai dit à, à, à Jacob, mon fils, un jour. Je l'ai regardé, je l'ai dit, parce que vous savez, les, les jeunes hommes, vous connaissez. J'ai dit, regarde-moi bien. Tu vois la demoiselle qui est assise ici, qui est madame Ephésie, votre femme. D'abord, un. Il faut comprendre maintenant la chose qu'il faut. D'abord, la première chose que tu dois bien comprendre, elle, elle est donc ma fille. Est-ce que vous me suivez J'ai dit, donc, celle-là, c'est donc ce ma fille. Si elle est donc ma fille, elle est donc ta soeur. Est-ce que vous suivez si elle, est ta... donc, si elle est donc ta soeur, parce qu'elle est ma fille, donc elle est donc ta soeur, hein donc tu as épousé ta soeur. Oh, frère, comment Mais c'est vrai, nous, marions entre frères et sœurs. C'est vrai ou pas bon. C'est quand même vrai. Oui, oui, oui. Abraham n'a bon, pas envoyé Isaac autre part. Enfin, les habitants d'Abraham, hein Pas quelque part d'autre. Dans la famille. C'est pour ça qu'on se marie toujours dans la... Est-ce que vous avez compris dans la famille je lui dis ok maintenant tu as compris donc d'abord elle est ma fille donc ta soeur et puis la deuxième chose c'est un deuxième lieu qu'elle devient donc ta femme donc si tu as compris cette équation là ça veut dire que c'est pour toute la vie est ce que, est -ce, que est ce que vous comprenez parce que tu, tu vas me la mettre où parce qu'elle sera toujours à la maison est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai dit ça, c'est une équation que toi, tu dois arriver à pouvoir résoudre. Donc, tu connais donc les équations. Donc, ça veut dire que pour toi et pour moi, c'est terminé, c'est pour. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce qui veut dire que, comme c'est ta soeur, tu dois l'aimer. Non seulement parce qu'elle est ma fille, mais aussi, elle est aussi ta soeur en ah, Christ. Trois choses. Trois choses. Donc, il est vraiment lié. Est-ce que vous comprenez? Trois choses. Fille, en tant que sœur en Christ. Et puis la fille de mon papa. Donc ma sœur à moi. Et ma sœur en Christ. Et puis ma femme. <rire> comment tu peux venir, venir te plaindre maintenant? Est-ce que vous comprenez? C'est -ce pour que nous comprenions effectivement les degrés des choses, comment, en tant que croyants, nous devons être. Nous sommes appelés à être différents des autres, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que notre vie à nous, c'est pour l'amour de Dieu que je... Notre vie à nous doit laisser des traces sur la terre, que les voisins, que les voisines, que les hommes, effectivement, puissent arriver à pouvoir... Vous savez, vous savez, j'ai été convoqué à la, à la police, c'était hier, je suis parti. Alors, <rire> ah, c'est terrible, frère. C'est l'agent du quartier lui-même, je parlais avec lui. Et puis je il je je je je me je il me dit, mais ah oui, à propos, j'ai vu votre fille, qui était donc chez vous à la maison, parce que je Donc l'agent de quartier, la police, ils ont dit pas bah, j'ai vu votre belle fille. Est-ce que vous comprenez Vous n'avez pas, pas prêté attention. Non. Il n'a pas dit j'ai vu votre belle fille. Non, il a dit, monsieur si j'ai vu votre fille. J'ai dit, vous êtes convaincu que ma fille est à la maison. Oui, j'ai vu votre fille chez vous. Donc, pas de problème. J'ai dit gloire à Dieu. Y a-t-il autre chose Oh non, monsieur le fessier, c'est réglé. J'ai dit gloire à dire. Bon bref, c'est sympa, moi je n'ai pas encore en détails. Mais c'est pour dire que nous avons un témoignage à rendre dans ce monde Frères et sœurs, nous ne sommes pas comme tout le monde. Le voile est semblable à tous. Parce qu'on peut nous toucher, mais c'est l'intérieur qui fait de nous que nous comprenions effectivement d'abord qui nous sommes, ce que Dieu a. C'est ce que Dieu veut que toi et moi nous comprenions ce que nous sommes pour que quand tu regardes ta sœur peu importe la situation, mais que tu ta soeur, c'est ma soeur. Souvenez-vous, frère et soeur, dans votre propre famille, vous, toi avec ta propre soeur, ton propre frère, quand vous avez des combats, est-ce que tu les rejettes dehors non, non, non. Vous avez des enfants, non oui, oui. À la maison, ils peuvent se battre, oui. oui. Comme celui que nous avons entendu chanter, que Dieu le bénisse. Et Josias, et Josias, et puis après, Josias. La grande soeur est là-bas. On va pas. Je Jodias qu quitte chez nous, la maison, je vais péter moi. Je ne supporte au plus jamais. Pas chez toi nous, je ne pas si toi qui va t'en. Non, Josias, on s'est battu, pas, tu sais bâtiment. montre-moi un peu comment on peut faire l'Internet. Si cela est ainsi, pourquoi pas toi à moi avec ma soeur C'est une réalité. Parce qu'il est dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Frère, pourquoi nous sommes toujours restés comme des gens étrangers ça, c'est mon enfant, ça, on ne peut pas toucher, on ne peut pas parler de moi. Ma... Non, frère, l'enfant, il est dit ici, si, l'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Et quand elle vue qu'on doit répondre ton enfant à toi, tu dis non, on ne peut pas parler de mes enfants, il faut d'abord voir les enfants des autres. Et donc, c'est-à-dire que les tiens, c'est les tiens, ceux qui. Ici. En fait, vous montrez que vous n'êtes pas de nôtre. Parce que si vous étiez de nôtre, eh bien, nous marcherons ensemble. Dans toutes les circonstances, mon nous nous supporterons pourquoi nous ne supportons pas, parce que l'Écriture nous dit ici quelque chose, ici. il nous dit regardez bien, nous allons lire encore avec vous, il dit pardon, alors il dit euh, oui voilà, aimez-vous ardemment les uns les autres, alors il dit bien de tout votre cœur. c'est-à-dire qu'effectivement que mon frère a la place dans mon cœur, ma soeur a la place dans mon cœur aussi dans tout un chacun, et puis il continue de pourquoi est-ce que je peux arriver à ces points-là <rire> être comme Josias avec euh, son frère. C'était David qui dit ça. Même si on se tourne de coudes comme ça, puis après, on sait c'est parce qu'on sait qu'on est de la même famille. C'est mon frère, c'est notre mère, c'est notre père. Nous disons tous ensemble notre père qui est aussi. Frère Dieu n'est pas un Dieu divisé. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu. C'est cela, non alors si, ce Seigneur-là, il est le père de mon frère. Donc s'il si est le père de mon frère et qu'il est mon père, alors nous avons la même père. Parce que nous disons notre père qui est aux yeux. Frère, ce n'est pas un jeu. Mais c'est ça qui fait de vous que vous réalisez que vous êtes aussi des élus de Dieu, frère. Et que la parole de Dieu trouve sa place au-dedans de vous. Ne perdons pas notre temps, il est tellement... Le monde est en train d'être détruit. C'est détruit déjà il faut qu'on soit détaché de ce monde dans lequel nous nous trouvons pour entrer dans ce que Dieu nous a donné, ce que nous sommes pour Dieu, effectivement. Et, et c'est cela. Et puis, il dit, mais, pour comment est-ce que je... Ah oui, je dois respecter les temps vous respectez aussi, vous savez. Il y a pas non plus que vous critiquiez Que Dieu nous aide, que Dieu me pardonne beaucoup. Il me pardonne pour ça aussi, vous comprenez. C'est pas aussi facile. Nous aimons autant d'avoir du temps, parce que nous, nous ne savons pas si nous serons encore demain. Nous ne savons pas si nous pourrons voir. Vous savez, frères et sœurs, les choses avancent tellement. On ne sait pas si le lendemain on pourra se revoir, si le lendemain on ne sait pas. donc. Aussi longtemps nous avons l'occasion de voir nous retrouver, profitons. Donne à ton frère ce qu'il faut lui donner, à ta sœur ce qu'il faut. Ne devez rien à personne. C'est ce que la Bible nous dit, ne devait rien à personne, si ce n'est l'amour en fait. Donc, ça dit qu'à ma soeur, je lui dois quelque chose. Ce que je dois lui donner, c'est toujours l'amour que je dois lui donner. Et cet amour-là, c'est un amour qui est censé pouvoir l'aider. Quand vous la voyez, vous êtes heureux. Merci Seigneur que j'ai pu le voir. N'importe, enfin, il dit. « Pourquoi est-ce que je peux arriver à pouvoir aimer mon frère et ma soeur actuellement hein ?»« Eh bien, il dit, mais puisque vous avez été régénérés... »« Vous comprenez, régénéré, hein Ça veut dire que être né de nouveau... »« Donc, moi, je suis né de nouveau... »« Et ma sœur aussi, mon frère aussi, je l'appelle mon frère et ma sœur... »« Parce que nous avons eu à pouvoir expérimenter la même chose... » Vous remarquerez très bien, il dit, frère, vous remarquerez très bien, frère, c'est ça que le jour de la Pentecôte, ils étaient différents. Ils venaient à différents endroits, mais c'est le vrai, non Ah ben oui, mais ils ont été nourris à la même source. Ils ont mangé la même nourriture, même nourriture. Et cette même nourriture en question a produit la même chose. Donc chacun, il dit que le voile est tombé. Il dit, mais c'est mon frère à cause de quoi nous l'avons tous mangé, à ceux que l'on reçu. Ils ont reçu ces Jésus vivant, et bien sûr, effectivement, et ils l'expérimentent tellement, effectivement, qu'ils ont expérimenté la nouvelle naissance, hein. alors chacun rentrait chez soi à la maison et dit, mais je peux pas laisser ça comme ça, mon frère ne peut pas être comme ça, donc je, je dois faire quelque chose pour mon frère. On ne lui a pas dit de faire, mais en lui, est-ce que vous comprenez, pour quelle raison, mais quelque chose est entré là-dedans a fait que la personne est changée. On peut pas l'obliger, mais aime quand même ton frère, malgré ses défauts. Elle, non, il ne même pas occupé à regarder les défauts de ceux qu'il avait. Il a dit, non, il ne même pas regardé. C'est lui-même qui s'est levé. Oui. Il est allé directement pour faire la chose. Peu importe ce qu'il ne pas. Et, et, et l'autre, dans son cœur aussi, même pas regarder. Que, il est... non, non, non. C'est-à-dire que l'amour couvre... Alors quand on est tellement rempli <rire> de l'amour de Dieu, on marche toujours avec ce qu'on appelle le pardon. Donc je ne vois pas toujours mon frère pécheur ou ma soeur pécheur. Je marche avec le pardon pour lui. Quand je vois Seigneur, pardonne-lui. Pardonne, pardonne, pardonne parce que tu m'as aussi pardonné. Je me souviens toujours de ce que moi j'étais, ce que tu as fait de moi et ce que mon frère et ma soeur aussi, par Bichon, il a besoin de toi. Est-ce que vous comprenez Ça, on ne t'oblige pas. Mais c'est la chose qui vient. Parce qu'on te dit, mais pour arriver à aimer ardemment, ton frère et ta soeur, parce qu'on a des limites dans le cœur, effectivement, que Dieu nous aide vraiment à comprendre. Vous savez que... Ah. Bon, bon, je... si on rentre là-dedans, on va commencer à se poser beaucoup de questions. Mais vous comprenez quand même que la Bible nous dit que Dieu est amour. Ah. Mais les problèmes des enfants, ça vient après. C'est pas d'abord. Vous savez, je vais te faire entre parenthèses, ne vous fâchez pas. Si toi, tu regardes une sœur, il ben, faut pas vous fâcher. Hein. Tu dis Ah, Seigneur, je vais pousser cette la. là, tu as fait des cauchemars la nuit parce que tu as vu son corps. Hein. Hum, on peut être clair, hein. Parce que tu fais des extravagations dans la tête, dans l'esprit à cause du corps de la sœur et que vraiment tu ne peux plus vivre, il faut l'épouser parce que c'est son corps. Alors je te demanderai, je te ferai savoir, frère, il faut abandonner cette voie-là. Parce que si tu aimes la sœur à cause de son corps, eh bien ce n'est pas la femme qui est destinée à toi. Ah oui, c'est vrai. On confond parfois, vous avez hein, ces émotions-là, ces choses-là avec l'amour. Ah, c'est pour ça que vous voyez toutes les demoiselles dehors. ils vont vous serrer les, les ceintures. Faire du choc, enfin du saucisse en maximum. Pour que quand toi tu vois la saucisse, tu ne sais plus dormir. Et puis tu dis, Seigneur, j'ai trouvé. Tu n'as rien trouvé. C'est ça que j'ai dit non. Ne, ne, vous, ne regardez pas, mon rien. C'est ça, en fait. Parce que vous voulez que je vous, je vous le dise. Mais si c'est... Regardez, quand Adam et Ève ils étaient comment Ils n'avaient pas de vêtements, Il hein. ne faut pas vous fâcher, hein. C'est dans la Bible. Là. Vous avez vu Adam <coughs> Non, rien. Est-ce que vous comprenez, non Et si c'était. Mais si c'est vous maintenant. Je ne pense pas, on ne peut même pas vous retenir. Hein. Non, c'est parce que il faut, vous passez, faites passer les secondaires à la place du primaire. C'est pour ça Dieu que vous souhaitez que vous soyez délivré frère, que vous compreniez la main. Et quand vous comprenez ça, vous serez heureux. Vous serez heureux parce que c'est quand même Dieu qui a dit à Adam et aussi à Allez, multipliez-vous. Il savait quand même. Mais avant, vous comprenez ce que Je enfin, On va je vais pas rentrer. je vais pas rentrer dans ce domaine ta mais juste un petit peu une ouverture pour que vous compreniez aussi, hein, ça travaille, mais que vous compreniez que ce qui est vraiment très important aux yeux de Dieu, c'est l'amour. Mais cet amour-là, c'est l'amour divin. Ah oh, L'amour divin t'a fait aimer ta soeur qui devient après ta femme. Parce que si tu l'as aimé comme étant ta propre soeur, tu ne vas pas la maltraiter quand même. Est-ce que vous comprenez mais si tu l'as aimé pour son corps, quand tu auras consommé, tu vas la maltraiter parce que ce sera des vidanges après. Vous connaissez l'histoire de Tamar avec son frère Quelqu'un Quelques-uns les connaissent, hein Tamar mourait, vous connaissez, non Non, c'était son frère qui mourait, dit ah, Moi, je ne peux pas tenir. Et puis après, aversion totale. Vous êtes fâchés Non, non, non. Ça vous embête un peu Non. Oh, C'est l'évangile, quand même. Ah, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Oh, oh, oh le temps, notre problème. Je termine ça, puis nous prions. Il dit, pourquoi et comment je peux arriver à cela Il nous dit donc, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, hein, vous comprenez cela Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente des dieux. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Nous avons ces cantiques, je voudrais que nous chantions. Je la vois, cette armée innombrable, C'est Nous dans des cieux. Merci. Essayant des bonheurs, vous le connaissez, non? Amen. Merci, mon Dieu, te bénisse. Le mmh. 202 dans les fables, numéro 202. et deux et deux. Mmh. Oh, quel beau jour où deux, Vant ta face, Tout est lâché, T'es apparaîtrant. En célébrant ta gloire et ta grâce De leur chambre, les serres t'en tireront Nombreux, nombreux comme le sable des plages Nombreux comme le sable des plages Que ce sera beau lorsque nous irons là-haut Nombreux que le sable des plages Nombreux, nombreux comme le sable des plages Nombreux comme le sable des plages je que ce sera beau Lorsque nous irons là-haut Aussi nombreux que le sable des plages Cet armée innombrable c'est en dans les glas des cieux. Très saillant d'un bonheur ineffable sur le soleil du séjour indieux nombreux. Le sable, les plages. puis d'un tu vas souffrir, c'est en danger. Non, non, oh.